Bonjour à tous, donc là on est à Bétamore, un village là. On vient d'arriver, on, de... on est parti de Campandou hier, on a passé 20h dans un bus et là on va à Tapeung, là c'est un peu plus loin de là où commence notre trek pour arriver au pied des montagnes. A partir de Taplejung, on va faire un trek de 5 jours pour arriver euh dans la vallée du camp Shenjunga, pas loin du Janu, un village qui s'appelle Gunza, et de là on va faire notre camp de base, entre guillemets, pour pouvoir faire toutes nos ascensions, notamment le Bokto. Donc Rémi Isfilio, c'est un peu le papa de l'équipe, il a 34 ans, il est guide d'haute montagne et bosse à Chamonix. il a 27 ans, il est originaire de Paris, il travaille maintenant comme guide d'hôte-montagne à Chamonix. On s'est rencontré il y a à peu près 5-6 ans via les équipes nationales de la FFME. Et à cette époque, son surnom c'était déjà le kurde, si bien que je ne peux pas trop vous dire d'où ça vient. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que partout où il passe, ça devient un peu la... une sorte de mascotte locale et vous allez sûrement vite vous en rendre compte. Ben, du coup, tous les trois, on avait envie de, de partir ensemble faire une, une... une jolie expédition. Donc on était à la recherche d'une phase plutôt technique dans un coin sauvage. L'idéal, c'était d'avoir un, une zone pas trop explorée et, et vraiment dans l'idéal un sommet vierge. Et euh, le Bokto, ça avait l'avantage d'avoir de, de, de, toutes ses caractéristiques. Donc pour nous, c'était un peu le, le projet idéal. A partir de Taplejung, on a vu 4 euh, jours de, de marche. Et de là, on a rejoint le, le village de Gunza. Gunza, c'est un petit village à 3500 mètres. Et ce, ce village il nous a servi de camp de base pour toute l'expédition. Je mets mes lunettes. C'est pas belle la vie Et euh, de là, en fait, on s'est acclimaté sur un col tout proche. Donc euh, on a pris à peu près 4 à 5 jours pour s'acclimater. Alors là on est dans la chaîne Himalayenne, exactement à, à peu près aux alentours de 4000 mètres. Et euh Et après, du coup, euh, cette phase d'acclimatation, ça nous a permis de, de bien repérer la face, de, de voir comment la face, euh, elle travaillait avec euh, la neige, avec le soleil, etc. Et de bien repérer la, la ligne qu'on qu voulait faire. si il y a peut-être une goulotte, il y a de la glace, une grande cheminée qu'on voit là. Bah, on voit le boucteau là, c'est le mec qui se découpe sur le ciel, là, derrière une nuage. Et euh, ouais, c'est euh, celui-là, le central. Et ça n'a pas la même gueule du tout que les photos qu'on a. Ça a l'air vachement plus neigeux, là. Peut-être qu'il y a beaucoup neigeux aussi, les gens précédents. Et... Euh, là, la sortie a l'air expo. expo en neige. Non, c'est expo en neige une... hein à, expo, hein, neige, à voir. Je ne me rends pas compte. Ah, il faut rien. voir derrière, faut voir donc, au faut fond. Il faudra voir derrière, il faudra voir derrière et puis éclorez de toute façon. La rête, elle a l'air large au début. Hein. Ouais. Okay. Mais bon, il y a du rocher quand même, donc c'est-à-dire que ça peut quand même... Euh, ça, ça doit y a Une fille. grosse goulotte Là, avec les petits jeux, je vais pouvoir dormir ce soir bien au chaud. présente Jolette en prison, dit le poney. Euh, il a 28 ans. On s'est rencontrés, euh, on se connaît depuis quelques années déjà. Là, ça fait. Euh, ça fait 7 ans qu'on va se connaître. on est passé ensemble par les équipes FFME et euh, c'est un, un très très fort technicien, très, très fort technicien. Elias Oui C'est où ici D'Ipokari Et qu'est-ce qu'il a de spécial cet endroit J'ai déjà dit trois fois avec Eva. Il ah est merde. sacré Mais Tu ne me l'as pas dit à moi Non je ne l'ai pas dit à toi On oh, va bah, dire à moi coup, alors C'est pas sacré, c'est du coup de la musique comme ça C'est un lac sacré Ah ça c'est blasphème moi je trouve hyper j'utilise hyper Bon Bon, on regarde tout alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait beaucoup pour une voir de mixte ou non Je trouve que bien. Ça fait un peu beaucoup. Ouais, mais pour descendre, ouais. c'est quoi Rémis C'est la prière. <rire> les dés sont jetés. Voilà. <rire> Attends, attends, attends. Ça, c'est pour que chaque trash soit égal. Quoi. Attends, il y a un sachet chocolat. Voilà. Euh, comment on fait On compte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Rémi, cure de poney. Bon, ça, c'est bien ça. Démocratie, Rémi. Hein. Et voilà. Ouais. C'est beau. C'est euh, assez égal, ouais, on peut dire. On va appeler ça de l'alpinisme moderne, parce que euh, l'alpinisme euh, n'est pas très démocratique. Ouais. Euh, C'est une euh, poudre euh, qui a été faite pour les obèses, pour qu'ils puissent euh, maigrir, quoi. C'est un truc américain, est dégueulasse. Ça s'appelle comment D'une énergie guette, un substitut alimentaire. <rire> C'est Slim Fast, quoi. Ouais, le Slim fast. <rire> On est de retour au Caen vers le lac Dutpokori. Et euh, bah, comme la dernière fois, qu'on qu'on était monté pour s'acclimater, bah, il neige. Là, normalement, il y avait un créneau là, plus ou moins aujourd'hui, demain. Et euh, on a prévu de dormir là et de démarrer à peu près à 2h pour traverser le glacier en face et puis remonter la pente de neige qu'on devine à côté du drapeau à prière. Et, euh, et voilà, on devait remonter cette pente et après démarrer la goulotte. Et on espérait aller à l'arrêt de la journée, ce qui n'était pas gagné. Et Rémi C'est quoi le blême là, Il neige, il a neigé un peu cette nuit. Là faut qu'il fasse. C'est chiant, ça ce genre de des décisions. Euh... Bonne avec nous. A priori, elle disait quoi la météo <rire> T'as fini de me poser des questions Tu m'emmerdes. <rire> Allo la météo <rire> Une bonne météo euh, Allo la météo Il a dit que c'était bien a priori Olivier, il bosse comme un dur, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas la bonne météo. Allez Joe Super Joe Super On vient de le terminer. Il nous reste à franchir ce mur. J'en suis un peu pour J'ai été. Là. Environ 100 mètres, enfin du sommet, du col qu'on a visé pour bivouaquer ce soir. Voilà. C'est un peu froid. Vers son nord est vachement austère, vachement froid. Pas un rayon de soleil de la journée. Mais c'est canon. C'est super dur à grimper. On a commencé ce matin midi. On a... là on est arrivé à 23h ici. Et on est où là Là on est un col. On a un col sur une arête qui va vers le Bokto. Encore. C'est l'air du petit déjeuner. Ouais c'est vrai. T'inquiète je vais le voir à bout. Une journée de 24h, hier, pour passer d'une traite la première goulotte Du coup on est un peu fatigué aujourd'hui J'ai couché à 2h, levé 6h Et du coup bah on le sent un peu quoi Et euh... ah, puis la les difficultés c'était plus dur qu'on pensait Jusqu'à 600 glaces du coup ça, ça nous a quand même entamé Suite de l'arête qui nous attend Bien déchenillé Elias et il y a ces Rémi là qui vont bientôt pouvoir se présenter au Championnat du monde de pentouse un autre petit lac où on est parti avant hier soir, voilà la vue du sommet 6000, 6040. Ça fait un plateau neigeux avec le sommet vierge juste en face de nous. On ira demain. C'est le troisième jour, deuxième bivouac. 6040 mètres C'est la séquence Intoxication au moins l'équipe 40 carbone Voilà, dans la tente Dans une tente de place Où on tient à 3 C'est va Reine. Ça va Le soleil se lève <rire> Ouais, le soleil se lève Bon, Moi j'ai les poudres euh, euh, Diététiques et normes d'astronomique <rire> Les Slimfast Les Slimfast et on fait de l'eau, on fait de l'eau, on fait de l'eau, on fait de l'eau, on fait de l'eau, on fait de l'eau, on fait de l'eau, on fait de l'eau. Puis là on voit le sommet, a priori vierge vers lequel on va. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ah non. Et le lever de soleil, fabuleux sur les montagnes. Il y a Cabrou là-bas. Shangunga, Janu, euh, Sobitongi, Follet et après je sais plus. Bonjour, Bonjour. Le Montaill. Euh, une... Un sommet, sommet vierge. Sommet vierge. Du massif du Bokto on va dire. Après, euh... on a fait trois jours de grimpe. Et, voilà. Et sinon, ben, on va essayer de trouver une descente là-dedans. On n'a pas trop de photos, on a un peu une carte qui n'est pas terrible, mais ça n'a pas l'air pire. pire. Le Bokto, c'est un, un sommet aussi qui est un peu complexe en termes de, de conditions météo parce qu'il est. En fait, c'est le premier sommet au-dessus de la jungle. Donc, euh, il est un peu sujet euh, à prendre toutes les, tous les nuages qui arrivent de, de, de la jungle avec l'humidité qui remonte. Mais en tout cas, c'est un, un coin qui est hyper, hyper sauvage et très peu connu. Enfin, en tout cas, beaucoup moins parcouru que, que certaines régions du Népal. Et euh, pour nous, on était. Euh, on était vraiment super content de, de faire une expé dans un, un coin comme ça. C'est offshore. Et donc là, la descente, elle nous a ramené dans une vallée derrière, vers en sud. Et on remonte à un col, là, il nous reste 100 mètres de dénivelé, qui s'appelle le lap Sangla, Et derrière, une vallée qui nous ramène directement à la maison. Pour la poule, on va péter la poule. On a commandé une poule. C'est sûr que de réussir la voie, c'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde, en tout cas pour la poule. Donc la voie, on l'a appelée euh, le Snow Léopard et la Snow Cougar. C'est un petit clin d'œil à, à la faune locale. Et euh, donc c'est une voie qui était quand même relativement euh, technique. Ça a, des, ça a des difficultés qui vont jusqu'à 5 plus 6 en glace. Donc c'était euh, pas forcément si évident que ça à grimper, surtout à cette altitude et en face nord. Et enfin euh, nous, on s'est vraiment régalé. Pour nous, c'était vraiment une super voie. Euh, et euh, en France, ce serait vraiment une très belle voie. Hello Sangué c'est Sangui, euh, notre trekking guide. Il nous a emmené dans la vallée du Conche, un super gars, un super super gars